Bonjour, alors aujourd'hui on va faire la correction de cet exercice de la leçon de grammaire et le type de phrases. Cet exercice nous demande tout simplement d'indiquer à quel type appartient chacune des phrases du texte suivant en notant entre parenthèses le numéro correspondant. Alors je vois qu'il existe quatre numéros, c'est-à-dire on trouve quatre types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Mais avant cela, il vaut mieux de faire un petit rappel pour aider les autres qui n'arrivent pas à maîtriser cette leçon On parle maintenant de la phrase déclarative Elle donne une information Comme l'exemple de « je reste à la cantine » Je reste à la cantine Elle commence par une majuscule et se termine par un point Elle donne l'information qu'on a dit Pour la phrase interrogative, elle sert à poser une question Voilà, elle se termine par un point d'interrogation euh, L'exemple euh, comme euh, quand viendras -tu « quand viendras-tu » Je veux savoir tout simplement « quand tu quand tu viendras ?» Alors, euh, pour trouver tout simplement des renseignements, pour euh, se renseigner ou pour avoir des informations, il vaut mieux de poser une question. Alors, d'utiliser ce genre euh, ou ce type, à vrai dire, ce type de la phrase. Il s'agit de la phrase interrogative. On continue avec la phrase exclamative. Ce n'est pas comme les autres phrases. Ce n'est pas comme les autres phrases, ça veut dire déclarative, interrogative et autres, non. La phrase exclamative, elle sert à exprimer une émotion. Une émotion, un sentiment. Par exemple, la colère, la joie, la tristesse, euh, n'importe. Elle se termine par un point d'exclamation. D'accord Par exemple, quel bonheur de te voir, j'exprime je, ici ma joie. Euh... Qu'est-ce qu'il reste maintenant La phrase impérative. Oui, la phrase impérative, c'est pas comme les autres phrases. C'est pas comme euh, la phrase déclarative, même qu'il se termine par un point. Mais normalement, la phrase impérative, elle euh, le verbe, commence par un verbe au mode impératif. Voilà. Elle commence par un verbe impératif, ça veut dire tout simplement soit deuxième personne, soit première personne du pluriel ou deuxième personne du singulier ou pluriel. Voilà. Et oui, je sais qu'il se termine par un point, c'est ça. C'est ça la confusion entre la phrase impérative et la phrase déclarative. Mais normalement, la phrase déclarative, elle a toujours un pronom personnel. C'est ce qu'on appelle soit un groupe nominal sujet sous forme d'un nom ou un pronom. Mais l'impératif, non. Elle commence directement avec un verbe, soit à la forme négative ou à la forme affirmative. Voilà. On commence d'abord par la lecture du texte. Tu tout entendit une voix rude derrière lui. Je te prends gardement à escanter les appareils de sport. Je ne les esquinter pas. Si tu ne les esquinter pas, pourquoi viens-tu ici? Parce que ça m'amuse. Ça t'amuse, hein, vraiment? Oui, monsieur. Et tu crois que ça m'amuse, moi, d'avoir un pareil sportif dans mon parc? D'abord, le parc n'est pas à vous. Bon, on commence maintenant alors tout entendu voix rude derrière lui alors, puisque la phrase se termine par point c'est une phrase déclarative aussi nous donne l'information tout entendu voix rude derrière lui je te prends carrément est-ce qu'un tel les appareils de sport oui la même chose une phrase déclarative il faut oublier. Alors, euh, pour comprendre ce que ça veut dire escanter, ici, c'est un verbe famille. veut dire euh, endommager. Endommager les appareils de sport. Ou abîmer les appareils de sport. Alors, je peux écrire ici endommager. Alors, euh, endommager, c'est escanter. Alors, endommager, oui, deux points. Escanter, voilà. ça la définition du verbe endommager. Ça veut dire esquinter. Et La définition aussi du, du verbe escanter, c'est endommager ou abîmer. Je ne les escanter pas. Et toujours avec euh, la phrase déclarative. Alors, si tu ne les escanter pas, pourquoi viendras-tu ici? Pourquoi ici, pardon, euh, je vais mettre, euh, voilà, pourquoi viens-tu ici, c'est une phrase interrogative, puisqu'il y a une question, parce que ça m'amuse, je sais, ah, c'est déclaratif, ça t'amuse, vraiment, c'est interrogatif, oui, mais c'est Oui, monsieur. C'est une phrase exclamative. Alors, j'exprime je ici une émotion Alors, euh, on peut mettre ici 3. Et je crois que ça m'amuse, moi, d'avoir un pareil sportif dans mon parc. Une phrase interrogative. D'abord, le parc n'est pas à vous. D'abord, le parc n'est pas à vous. Euh... Alors, euh... c'est 3. Alors, tout simplement, c'est ça. Il y a l'absence ici des phrases impératives. Lorsqu'on parle de la phrase impérative, là, la phrase qui commence par un verbe à l'impératif. Comme l'exemple de « viens. Venons, venez, et sert à donner soit un ordre, un conseil une interdiction. Ici, il n'y a pas de phrase euh, impérative, il y a uniquement un déclaratif, exclamative. interrogatif, Voilà, c'est tout pour le moment, et au revoir, à la prochaine vidéo.